Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Hier, on a été tous choqués du report de la manifestation de demain. Voilà, nous avons entendu beaucoup. Mais ce qu'on sème... C'est ce qu'on récolte. Ce qu'on sème dans la vie et c'est ce que nous récoltons. Ceux qui ont cru qu'il était nécessaire de reporter, ils vont récolter le résultat, les résultats les jours à venir. Voilà. Moi, si on me demandait qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée, tous. Beaucoup de vieux là, nous devons les mettre à la touche maintenant. Il faut des jeunes dynamiques, intelligents, pas ces bandits comme ces vauriens qui sont à la tête du pays. Des, des jeunes dynamiques. Pas des vauriens que nous avions aujourd'hui à la tête de notre pays. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, tout ce que je veux, c'est l'unité des partis politiques. Sinon, si on se met à parler... Et il y aura trop de divorces. Mais n'allons pas perdre le temps là-dessus. Voilà. Ok, Mamadou si tu es banni de cette page, mon petit. Tu es banni. Non, attends, je vais juste te bloquer en commentaire. Je ne vais pas te bannir, je vais te bloquer en commentaire. Voilà. Parce que comme vous êtes mal éduqué, moi, je ne le suis pas. Likez, partagez. Maintenant, je vais parler un peu de notre soeur vous savez il y a tellement de démagogie dans ce pays les gens eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils savent ce qu'ils sont en train de faire c'est du faux c'est du mensonge mais ils vont quand même chanter je vais vous faire écouter notre soeur écoutez hein Djoma Fanda, Djama Fanda, Mamingate, comme via Viafola, toi qui dis ça, tu as dit Djamfakela, Dumbuya, Mikela Djumoui. Ça dit, non, mais il y a de ces griots aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est de la politique que vous faites maintenant. Tu viens t'asseoir, même Mamadi Doumbouya lui-même, Djama Fanda, même Mamadi Doumbouya, il est gêné. Il sait qu'il est traite lui-même. Au fond de lui-même, il sait qu'il est traite du Mafanda. Ça veut dire il n'y a plus de croyants maintenant. Quoi. On fait semblant. On joue avec le bon Dieu. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. On sait que c'est Amara, le groupe de Amara. Nous le fera qu'on y Mino, où l'a intérêt personnel. D'Oka Mino, où la intérêt personnel. Je suis en direct, je te rappelle Je suis en direct, je te rappelle. Donc, Dou Camino, où ou intérêt personnel, toi, tu viens t'arrêter devant un traite lui-même. Toi, djoma Fanda, tu as chanté ici pour le président Fakonde. Qu'on lui, il s'appelle la solution. Et t'es maloya. Vous n'avez même pas honte. C'est pourquoi je suis fier du petit. Ah, Attendez même. Le morceau du petit, il a parfaitement raison. Ça dit des traites. Vous venez vous asseoir, mentir. Le gars même, il a assis, il est gêné. Hein? Samalolo m'a Samalolo Joléo. Ça m'a parfaitement raison. Son dernier son, Aluna Filou, Woseburu Dianyen. Non, non, non. Comment vous allez venir vous asseoir? Kini si, Kakena na, fiakumaye. Non, il était malheureux à la feu. Je m'en fasse. Il tu as chanté ici pour, le, pour Alpha Condé. Voilà, c'est oh. un uh -huh. Il corps, mm -hmm. Non, ça, c'est le petit. La fille, eh. mm -hmm. C'est la roca qui tue. C'est Merci petit. Le son de Samalolo, Aluna Filulewe, l'aima a Ayeraola, Kiki, Kenysiuko, comme eh, Mamadi dumbuya Ko. <rire> non, mais tellement d'escrocs dans ce pays, eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de dire. C'est faux. Aïte Maloya. Toi, tu n'as pas honte que toi, tu as chanté. Présent Fakonde. Avec les réalisations. Una là Allô, kakena Kakenafiai. Amara qui est là, là. Yé, Amara, mi Amara qui est en train aujourd'hui de faire l'éloge de Amara. Son papa était chef d'état-major de feu général, ça n'a pas à son âme. Son papa n'a pas fait le coup d'état. Amara, grâce au président Alpha Kondé, directeur de l'école militaire, c'est pas parce qu'il dépasse tous ces gens. Mais Sababou. Sababou. Allo fils de l'homme, Baliou, Kini, Simo, ou Nyakoro. le où y Des traites comme ça, là. Les mots miniers, mais à moi, à ma tout, et ma voix côté les ou à à Vous allez voir la fin maintenant. Vous allez bien comprendre que ces gens-là, qu'au fin de oui, Dieu ne fait rien pour rien à moi. À tout, quand il s'y fiche le lombardia, quand il faut la mouille, a qu'au assinta, était mal à et galoutou est attends Je crois j'ai le morceau ici. Et e mains, les mains, les mains, Amadou Damaro les mains, et tout les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les à Bon, attendez un maudit qui est là, là. tu n'as même pas comment je cherche des vues. Moi je vais chercher des vues sur sur si Fanda quel artiste. Comment je cherche des vues Vues sur Djoma Fanda. Moi je vais chercher des vues Danga de vues Fanda le -so. Fanda l'on Comment je vais chercher des vues Nene, Aïa mou fouïa souyawe. Aïa d'angadin souya minouni. Aïa mou foussie. Aïa te konyaka oukila ou lombali l'homme Aha. yano de. Aïa. Donc des traites comme ça venez chanter. Alou soutaïa l'oumila. Souna beka m'raoula sababoubodi yano. Dumbuya, qui a fait doumbouya de quelqu'un. A nou ka wole ma. ou. Ni dongri beba il makou. la dongri beba il makou. Aujourd'hui faut être démagogue. Ça dit c'est la démagogie qui est là aujourd'hui. Il faut venir mentir Le loge des faux types, des gens qui n'avancent pas le pays. 14 000 personnes, vous ne parlez pas de ça. C'est le mois de Ramadan qui est là. Allez-y dans les marchés aujourd'hui. Allez-y dans les marchés. C'est incroyable. Ça pleure partout. À l'intérieur du pays. De Bara la Gamma la qui del Basu Camara. Toria Niflet en Childi, à la au de la quand tout est fait, je suis là pour aller Matotola pour ça, c'est des gens qui se sont battus depuis longtemps, 40 ans. Ils, se, ils sont en train de battre Dassikering ou Mais, horon horon horon de l'été. Allô, Vous venez vous flanquer aujourd'hui devant nous. Comme dit Dumbuya, qu'aux solution c'est-à-dire, si lui, il est la solution de la manière qu'il a fait le coup d'État, quelqu'un d'autre aussi va, va le faire, on va applaudir. On va appeler aussi la personne la solution. À encourager les bêtises. Vous, vous n'êtes pas là. Vous ne chantez plus maintenant pour les bonnes choses. Et les Fanda, qui ont fait Momina cest Amraou dire ça, connaît Kaléke. Où est-ce que tu as Ani si, filles, tu es il y une solution. Mon solution. Moi, m'ina connais à moi, je vais vous dire la vie. Je connais à quelqu'un de Je place Des faux types comme ça, des bandits comme ça. Vous allez venir vous asseoir pour dire que solution. Vous n'avez rien compris. Mais allons-y seulement. Et hey, tout ce que Dieu fait est bon. Je vous ai dit les deux mois à venir. Il y a certaines choses on ne va même pas dire. C'est-à-dire, vous avez vu comme euh, euh, en Venezuela, dans certains pays, en Amérique, ici, là, de toute façon, les gens sont sortis. La cherté de la vie. La cherté de la vie. C'est comme ça les gens vont sortir. Ça ne sera même pas les leaders politiques. Ça ne sera même pas l'appel de FNDC. Les gens en auront marre de la vie. Vous avez vu en Sierra Leone, juste à côté. Hein c'est-à-dire Venu tuer des gens. Dumbuya n'est pas venu d'ailleurs. Il n'était pas opposé au président Fakonde. même la trahison de Blaise Compaoré face à son ami, on peut comprendre ça. On peut même dire que c'est de la rivalité. Oui, on peut comprendre tout ça. Ce sont des amis. Mais la trahison de Dumbuya. Des, des, des Amara des Bala des Idiamines, face au président Alpha Condé c'est incroyable pire des trahisons le pays aujourd'hui à terre économiquement économiquement le pays à terre on vous fait croire, faire espérer au tel contrat nanani nanana. mais demandez les travailleurs ils sont payés le combien l'administration aujourd'hui, demandez les travailleurs ils vont, il n'y a pas d'activité D'autres vont au travail, ils vont juste s'asseoir, le temps, le soir, à 16h, c'est retourner. Rien d'autre. Avant, dans les commissariats, un peu partout dans les ministères, il y avait des petits boulots, quand il y a l'activité, il y a les petits jetons. Mais il n'y a plus rien. D'autres même préfèrent rester à la maison. Souvent, ils veulent même appeler pour dire, hey, je ne vais pas garder mon transport, là je vais faire la dépense de la maison avec ça mais c'est incroyable aujourd'hui. Le Guinéen aime la démagogie. Alors ah, continuons. Continuons dans ça. Si Mamadi peut changer quelque chose. D'abord, je vais encore réveiller les Guinéens. Vous avez vu, la dernière fois, il était en train de parler de Simandou. On dirait que lui, il a fait quelque chose dans l'affaire de Simandou. Ne serait-ce que mettre de l'argent, les djibas là, se faire de l'argent. Sinon, Simandou, le projet avait commencé. 2025. Les exploitations, c'est-à-dire, allaient commencer. 11 700 personnes, ils les ont mis à la retraite. Ils ont, ils les ont envoyés à la maison. 11 700. Mais vous avez écouté le discours du bandit Mamadi Doumbouya. C'est vous, vous n'avez rien compris d'abord. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris dans le discours du bandit. Il dit qu'il va veiller que s'il ne respecte pas, il va retirer. L'exploitation, c'est jusqu'en 2025. Vous, vous êtes assis, hein, le bandit, vous n'avez rien compris de son agenda. Ou vous n'avez rien compris. Nalma Biloy, Mamadi Doumbouya. si ce n'est pas la force, le bandit, là, n'ira nulle part. Ça, je vous le dis. Mais les partis politiques, là, les leaders, là, vous avez tapé. C'est votre dernier carte que vous avez joué. Les jeunes qui sont là, les diabatis dorés, les, les Kunduno et consorts, eux, ils ont tout, ils ont l'avenir devant eux. Mais vous, les vieux politiques, là, vous qui avez décidé, là, de renoncer à la manifestation, vous avez joué de vos derniers cartes. Beloy, c'est fini. Si vous saviez ce que le bandit là, a contre vous, je vous avais tout expliqué dès le départ. Leur plan, quand ils nous ont contactés, ils ont cru qu'on allait tomber dans leur jeu. Que tous les vieux là, ils vont tout faire pour les éliminer. Vous n'avez pas compris. On vous a prévenu, mais vous n'avez pas compris. C'est votre derniers quatre que vous avez joué. Nous, nous sommes, nous sommes encore jeunes. Nous avons l'avenir devant nous. Vous, Cinq ans après, c'est fini. Dix ans après, c'est fini. Mais vous n'avez pas compris cela. Continuez, hein? Continuez à écouter l'ambassadeur de France. Continuez très bien. Si vous pensez que c'est le France qui va élire quelqu'un en Guinée. Ou si c'est la France qui va imposer quelqu'un en Guinée. Continuez à écouter. Bon, voici un mot dit ici. Qu'au péché de... Que, que c'est le péché de Roger Bamba. C'est ça, il faut rêver. Il faut continuer à rêver. Comme ton Roger Bamba là, c'est Jésus-Christ ou je ne sais qui d'autre. Il faut continuer à rêver. Toi, le grec là, il faut continuer à rêver. C'est ça, hein, vos mentalités. Si c'est le péché là, ah si c'est ça aussi, le péché du de, de président Fakonde, là, attends ce qui va arriver à Doumbouya, tu vas voir. Vous des Grecs comme ça, là, vous pensez qu'on va vous répondre. Pensez que vos mentalités bidon borneux, là on va, on va vous suivre dedans. C'est le président Fakonde qui a mis Dadis en prison, non? Hein? C'est le président Fakonde, euh, le jeune, l'aide de camp, Dabla et Keta, là. Tous ces gars qui sont morts là, c'est le président Fakonde, non? C'est le ça aussi, c'est le président Fakonde, des bornés comme ça là, des animistes, des païens comme ça. Continuez à rêver. Continuez à rêver. Si le président même connaissait Roger Bamba, si le connaissait même, Charles Ouret qui se flanquait pour parler, si il a une fois vu le président des déborné comme ça, quelqu'un même que le président Fakonde ne connaît même pas du tout. même. Il, ne, il était qui Qui Ni un leader politique, même c'est l'Oudale. C'est tout ce que Roger Bamba, déborné comme ça, avec des mentalités bidons. C'est ce que je vous ai dit dans l'affaire de Zogotaï. Ils ont pris les jeunes influents de la forêt. On va amandouer, tromper nos parents de la forêt. Mais après ça, le résultat c'est comment? Pivi n'est pas en prison aujourd'hui. Pivi n'est pas en prison. Daddy n'est pas en prison. Ça encore vous allez dire c'est le président Fakonde non? Vous allez dire encore non. Ouvrez vos gueules encore vous allez dire c'est le président Fakonde. C'est le péché encore. C'est le péché de qui? Ça tu vas me dire Daddy c'est en prison. C'est le péché de qui? C'est Daddy ou Roger, Roger Bamba. C'est vous Bien Roger Bamba. Tous ces cadres de la forêt aujourd'hui, en prison là, humiliés aujourd'hui. Ça dit des gens bornés comme ça, là. Vous venez vous flanquer ici, des idées plutôt seulement. Continuez dans, avec vos votre... thèmes. Euh, Taïbou Diallo, avant de dire que vous voulez mettre ça le report, c'est pas. Moi, je n'ai pas dit le nom de celui-ci. Tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche. Moi, j'ai dit les leaders politiques, j'ai parlé de façon générale. S'ils ne se sont pas entendus, ça, c'est leur affaire. Voilà. Ça, c'est leur affaire. C'est leur avenir qui est en jeu. Et Mamadou Doumbouya, je l'ai déjà dit. Voilà. Si vous ne le saviez pas, je vous dis, je vous ai toujours dit, dès le départ, au moment que vous étiez en train d'applaudir Mamadou Doumbouya, j'ai dit qu'ils ont leur plan d'éliminer. Je vous ai parlé de Air Guinée et consorts. Ils n'ont pas soulevé. Et ça, même, c'est petit. Ils vont actuellement leur plan pour faire entrer ces loups. Je vous dis dès maintenant. Sinon, si j'étais quelqu'un là, je n'allais même pas le dire. Leur plan, quand ils rentrent, il y a un dossier de rébellion contre ces loups Qu'ils ont monté un dossier de rébellion contre lui. L'autre, ils vont dire Erguine, le dossier, ils vont tout, c'est fini. Mais je vous dis ça aujourd'hui. Un dossier de rébellion contre ces loups Quand ils rentrent net. Vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya, vous allez le connaître. Ne... C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas encore assis pour analyser qu'est-ce qui pouvait pousser le bandit, le narco là, à faire le coup d'état au président Fakonde. Ce n'est pas son égal. Vous voyez, le Fama ne dit jamais le nom même du bandit. Mais comme vous n'avez pas compris, on vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai dit, même si le président Fakonde ne vient pas, si c'est Seloudal, je préfère cela. Parce que c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui doit être notre priorité. C'est ça que vous n'avez pas compris. Quand je vois des bornés, d'autres qui n'ont pas compris. RPG, RPG. Vous n'avez pas encore compris. Continuez. Continuez. Hein? Le, le bandit va rester. Maman dit, vous pensez que lui, il est prêt à partir Il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Lui, il est en train de construire aujourd'hui. Il a fait sortir et là, c'est Il a cassé sa maison. Aujourd'hui... L'axe aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Sidi Atouré, pareil. Vous pensez que ça va Condé Si vous voulez toujours regarder derrière, vous n'allez jamais avancer. Je vous ai prévenu de tout ça, mais vous n'avez pas encore compris. Allons-y. Momadi, c'est ce qu'il attend. Les victimes du 5 septembre. Qui a vu le corps Les femmes ont été une fois à Djoma. Ils ont failli fermer l'émission. Vous n'avez pas compris. Le bandit se dit... Il a fait le coup d'état, je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Il n'a pas fait le coup d'état pour la démocratie. S'il avait fait le coup d'état pour la démocratie, il ne serait pas en mal aujourd'hui avec tous ceux qui se disent combattants pour la démocratie. Mais le bandit a fait le coup d'état parce qu'il savait que le, président Alpha Condé, le gouvernement du président Fakonde allait arrêter les narcos et les officiers narcos. Voici l'une des raisons qu'il a fait le coup d'état. Vous n'avez pas compris et vous pensez que le bandit va accepter de partir On vous explique ça jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. pour oh, le sauveur. <rire> Alors, tout le monde a pris sa dose. Si Mamadi n'avait pas fait tout ça, là, on allait dire, oh non, des gens allaient continuer aveuglement de croire à ces faux discours. Le 5 septembre, c'est ce qu'il vous a dit. Et depuis quand des bandits, des fouriers vont développer un pays. On parle de réfondation. On met 14 000 personnes à la retraite. Et il y a des Ça dit la démagogie de certains qui continuent à y croire à ça. Si ce n'est pas de la démagogie, qui va continuer à croire aux bêtises de Mamadi Doumbouya 14 000 personnes. Actuellement, 34 000. 34 000 milliards de dettes en un temps record. Et vous voyez comment ils sont en train de faire sortir de l'argent. Ils sont venus, c'est-à-dire tous, tous les ministères, co-rénovation, des milliards sortis, des tournées bidons, co-assises nationales. Qu'est-ce qui est sorti dans ça Des milliards, l'argent qui rentre, ça ne suffit pas. L'argent qui rentre, à ceux qui sort, ils sont venus trouver autant d'argent dans les caisses, ils ont tout vidé. On ne parle pas de ça. C'est le chantier du président Fakonde, oui. On est là à dire eh, la démagogie pro-max de la DCI de Moussa Moïse, qu'on a eh, un temps record. On dirait que le bandit a signé un contrat. Même l'affaire de gaz qui est là aujourd'hui avec les Américains. Ça dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit, c'est facile de manipuler le Guinéen. C'est facile de manipuler le Guinéen. Quand est-ce ces gens-là sont sortis venir aux États-Unis signer quelque chose La dame qui est au-devant des affaires. C'est l'ex-ambassadeur de, de, de, de, de, de, des États-Unis en Guinée. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de... Oh, de 300 millions, Gomu. Pour Rokoso. Pour c'est les hommes qui font la différence. Il ne s'agit pas d'être gros, grand et bête. Il faut avoir des hommes, des partenaires. La confiance. Et aujourd'hui, personne n'a confiance en vous. Personne. Personne ne va signer quoi que ce soit. Vous pensez que c'était la démagogie les trois, les trois premiers mois. Oh, vous critiquez vite. Ah il a fait une année et demie. <rire> Parlez-nous aujourd'hui. Regardez les médias aujourd'hui, les journalistes. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Les travailleurs, les Guinéens ça pleure partout. Tout le monde est fatigué. <rire> vous, avez, vous avez cru que non hein? <rire> C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Moi, je vous ai dit, quand un enfant frappe son papa, si tu ne peux pas défendre le papa, il ne faut pas te moquer du papa. C'est ce que je vous ai dit dès le premier jour. Voilà. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous connaissez en âme et conscience que Mamadi c'est un tonneau vide, c'est un vaurien. Il a quel diplôme Le vaurien a quel diplôme Le vaurien a quel contact Le vaurien c'est un ancien légionnaire. Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui sa fille est en Suisse. Hein? Si vous ne saviez pas, je vous donne l'information aujourd'hui. Sa fille est en Suisse. Elle ne veut aucun contact même des Guinéens. Mamadi l'argent volé à la présidence elle a mis une forte somme. Vous savez, en Suisse, il n'y a pas d'enquête ou quoi qu'on sorte. Sa fille est là-bas aujourd'hui. En Suisse. Mais ce qu'elle est en train de faire là-bas, c'est incroyable. Bon, regardez encore un, un, un bête qui est là. Luis de Gomou. Luis de Gomou. qu'on le président Faconde. Mon frère, c'est ton père. Euh, le projet de l'interconnexion, c'est ton père qui l'a fait. C'est ton père qui l'a fait, ça c'est de manipuler ça. C'est ton père qui a fait la route nationale aujourd'hui, Trouver le financement. C'est ton père qui a voyagé, aller trouver le financement. Dichet unique là, en Guinée aujourd'hui là, c'est ton père qui l'a fait. Les écoles professionnelles attendaient d'ailleurs même. Moi, parce que le général, quand je parle sans preuve, je ne suis pas moi-même. Il faut que je prouve que voilà, c'est que le FAMA a fait avec des preuves. Ça là, la ville de Conakry, ça c'est ton père qui l'a fait. hein Fibre optique, au moment que les gens étaient en train de manifester et consomment, le Fama était en train de travailler. Le Fama était en train de travailler. Voilà, pendant ce temps, lui il était en train de travailler, une aiguille. Ça c'est ton père. L'interconnexion de Zeré là, quand tu pars à Zeré tu marches sur le goudron là, c'est ton père qui l'a fait. Toutes les préfectures de la Guinée. Ça là, à Ahin, les bâtiments jeunes aujourd'hui là. Place de la Martyre à Zérekouré. Tous ces bâtiments que vous voyez là. C'est ton père Ou bien ce sont tes salives Le port de Conakry. Hein Comme vous aimez, vous aimez tellement la démagogie remplie de haine. Tout ça là, c'est qui Attendez, ce n'est même pas fini. Je vais montrer à ce grec là parce qu'ils n'aiment pas. C'est des gens remplis de haine. Ok. Les, les, les barrages, ça aussi, c'est ton père Je veux savoir, quand l'État soit petit sur ton père, tu penses que l'argent... Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire il y a des gens, ils sont juste remplis de haine. Ils n'ont pas d'argument, ils sont juste animés de haine. Tu penses que ton gomou, là, c'est prêt impré... Si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, un guignol comme gomou, peut être premier ministre en Guinée, malgré... Tous nos intellectuels que nous avons dans ce pays-là. Un guignol comme Gomu, il peut être premier ministre de quel pays Il peut être premier ministre de quel pays Il a quel... Dis-moi, les relations de Gomu. Attendez, je vais vous montrer. Quand on dit premier ministre, c'est quelqu'un qui a des relations, des amis, des partenaires. C'est-à-dire, lui, un coup d'appel seulement, ça suffit. Mais ce n'est pas un guignol qu'on met là. Hein Un guignol pour dire qu'on a, a premier ministre. Continuez à aboyer seulement les C'est vous qui pensez. Moi je sais que Mamadi Doumbouya c'est déjà fini. Vous, vous aurez vos, vos yeux ici pour pleurer. <rire> D'ailleurs le fils, de, le, vous qui parlez, le fils de Pivi. Il a déjà dit qu'il va venir, non Pour venger son papa, non Donc asseyez-vous. Des grecs comme ça là. Vous allez bien comprendre que votre mamadou Doumbouya n'est rien d'autre qu'un simple guignol. Yep. Un simple guignol. Ils sont là animés dans l'affaire communautaire seulement. Ils sont animés que dans l'affaire communautaire. Un vaurien comme ça, un bandit, va venir... À Faire un coup d'état, mettre le pays en retard. 14 000 personnes, vous ne parlez même pas de ça. 14 000 personnes. ça veut dire, Vous ne parlez même pas de ça. 14 000 personnes à la retraite. Ils sont incapables. Ils n'ont pas d'argent. On fait croire. Et on a saigné le fichier de la fonction publique. Des menteurs. Allez-y aujourd'hui dans des ministères. C'est devenu une affaire de famille. Bon. Il y a une bombe qui arrive dans trois jours. Ça dit vous les grecs là. Vous allez encore me respecter. Ah, hein. Il y a une bombe qui arrive, mais je ne suis pas pressé. Voici un premier ministre. Un premier ministre avec le président d'Abu Dhabi. Un premier ministre qui a des contacts. Un premier ministre. Voici un premier ministre. Ce n'est pas votre guignol de, de Gomu qu'il faut. Hein? Un guignol. Un, un premier ministre guignol comme ça là. Hein? Un guignol comme ça, là, vous allez dire premier ministre. Quand on dit Agnès là, c'est qui Quand on dit Anafik, c'est qui Mamri Des guignols comme ça, vous allez venir vous asseoir à quoi vous allez parler. Des bandits comme ça, des narcos Ça, lui, lui on va dire premier ministre de qui Un simple comptable. Même, même l'entreprise qu'il gère, c'est l'entreprise de son oncle. C'est l'entreprise de son oncle. Un simple comptable de feu lucine. On le prend. Ça dit sans diplôme, sans rien d'autre. Parce que c'est un guignol. On le prend, on le met à la copre premier ministre. Ah non, c'est mon parent. Eh, hey, Mamadi, il nous aime. Il faut supporter. 14 000 personnes à la retraite. Pas de recrutement, rien. Tous les PME aux arrêts. Et vous pensez qu'on on a maudit. 34 000 milliards de dettes. Lui qui va être premier ministre de qui Si ce n'est pas de Mamadi. Parce que lui, d'abord, c'est un tonneau vide. Celui qui a la tête, c'est un tonneau vide. On prend des insultologues, on les nomme ici. On prend des vagabonds en Occident, on les nomme DG. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont à faire là-bas. Ils sont tous assis là-bas. Des vauriens, des gens qui étaient ici, on les a nommés ministres. Tous des vagabonds. Vous pensez que la Guinée va avancer dans la bouche, dans la démagogie Je vous ai montré le gars de... de... Bon, regardez encore un autre diaspora. Ça dit, c'est incroyable quoi. <rire> Provoquez-moi. Je vais bien laver encore votre Mamadi Doumbouya. Moi, je vous ai dit Je ne recule pas. Je ne recule pas. Moi, je ne recule pas. Attendez, hein. Je vais vous montrer encore la photo. De Voilà. Ibrahim, lui aussi, un autre diaspo. Ça dit, il a ramassé. Pour voir Mamadi Doumbouya aujourd'hui, lui et son clan avec les calots, il faut payer 100 000 dollars. 100 000 dollars. Des guignols comme ça, vous allez venir moi me parler de quoi ici Qu'est-ce que vous pouvez dire, le contraire des, des, On ramasse des tocards, ils n'appellent que des diasporas, des vagabonds qui étaient là, on les prend directeur général. Mais c'est incroyable, la Guinée. On a nos élites, Hein là-bas, assis aujourd'hui. Ils sont complexés. Le diplôme qu'a ces gens-là, ils ne veulent même pas de. Il faut avoir des faux types. Bon à rien comme ça, vous n'avez rien compris d'abord. Allons-y. Bon, voici une vidéo. Quand je, quand je dis les gens, quand ils sont avec toi, attendez, écoute, la vidéo là, de Dr Kassori, le Guinéen. Et moi, je vais pas trop parler. Écoutez, hein la, je vais vous faire écouter la vidéo. Aujourd'hui. Docteur Ibrahima Kassouli Fofana prendre provisoirement les rênes du RPG Arc-en-Ciel pour y conquérir le pouvoir. Il mesure parfaitement les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur les épaules de l'office. Dina Findi manguarato, mota bonis si na mweira. Muna dangu nyota ngos se ni nindi ra omadi à la fois, à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Ala la fin de la fin de A fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la a a alors la un à nous nous il n'y a rien ne tout. a tout. n'y de de pour savoir qui est Mourilla, c'est le medidas, qu'il n'y est a un On la eh On On On la tâche est immense, comme le précise bien certains. Bon. La famille, c'est cette vidéo qui a poussé certains à arrêter vite Dr Kassouri. J'entends des gens dire oh, « la basse n'aime pas Dr. Kassori. Nabiru Moule. candidat Nana RPG Arc-en-Ciel. J'ai dit, on fait semblant. Si le présent Alpha Condé n'est pas à la tête du RPG, Bira Kolo. Dr. Kassori à la tête du RPG. Birina Les gens font semblant seulement. Docteur Kassori, si le présent Alpha Condé n'est pas là. Dr. Kassori à la tête du RPG, c'est déjà connu. C'est la c'est l'image-là. Les escrocs ont poussé Mamadou Doumbouya à dire, ah, tu es as assis. Vous avez vu l'investiture de Kassori. ce qui s'est passé. Tout Kaloum. Donc, euh, tout ce que les gens là sont en train de faire, c'est la force. Mais ce que les Guinéens ont dans le cœur, l'homme est pressé, Dieu n'est pas pressé. J'ai dit, Dieu n'est pas pressé. Allons seulement. Vous allez décider pour vous. Mais ce que Dieu a décidé là, vous, vous ne pouvez pas changer cela. Le destin de quelqu'un. Le président Fakonde qu ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu Lance Conté l'a mis en prison ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Mais le président Fakonde, tous ses amis sont partis. Feu Jean-Marie Doré, Feu Bamamado, Feu Siradio. Mais Dieu a voulu que oui il allait être le président de la Guinée. Ça, ce n'est pas vous. Si tu demandais à d'autres hier de parier, ils allaient dire, ah oh non, qui est ici, lui ne sera jamais. Mais c'est Dieu qui a voulu. Donc, le cas de Dr Kassori, vous avez vu, au moment qu'il était libre, chez lui était rempli. Parce qu'ils savent quel genre de personne est Dr Kassori. Ceux qui s'asseyent pour raconter. C'est ça le problème, j'ai dit. Il y a d'autres, tout ce qu'ils veulent, eux, ils deviennent candidats que les docteurs cassoulis, on les met en prison. Là, peut-être qu'eux, ils ont une chance. Mais Dieu, allons-y seulement. C'est Kounfaya Koun à la dernière minute. Vous avez vu Dadis Personne n'a dit à Dadis, va au camp Kundara. Voilà. Personne. Personne n'a dit à Dadis de partir. Mais il s'est levé. Pourtant, les gens en avaient marre. Dieu a résolu le problème à travers Tumba. C'est comme ça, Mamadi Doumbouya, on va se lever. Tout le problème, c'est Mamadi Doumbouya à la tête. Mais quand le bandit va tomber tout de suite, vous allez comprendre. Il y a des gens aujourd'hui, même eux, ils ne veulent même pas entendre parler de Dr. Kassori. Mais pourtant, ils étaient dans la cour là-bas. Il y a des gens qui insultent aujourd'hui. Mais parce que oui, ils veulent manger avec les bandits, les narcos. Quand Mamadi déteste quelqu'un, eux aussi, ils sont obligés de faire semblant de détester la personne pour ne pas que Mamadi dit, ah, donc tu apprécies la personne. C'est ça. C'est connu de tous. Ça dit, ils font le semblant. Au fond de eux-mêmes, ce n'est pas ça. Parce que le bandit aujourd'hui, ce que le bandit dit, c'est ce qu'ils interprètent. Sinon, eux-mêmes, au fond de si le bandit tombe tout de suite, ah, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais allons-y. Moi, je vous ai dit, <rire> Mamadi, il y a eu des hommes forts qui sont passés avant lui. Tu ne peux pas venir t'attaquer à 42 généraux, t'attaquer à toute l'armée. C'est-à-dire la trahison, la pire des trahisons. Mamadi, aujourd'hui, ne sort pas. Regardez Ibrahim Traoré, il est au front. Si c'est quelqu'un qui a que le pouvoir, s'il si se reprochait de quelqu'un, Ibrahim Traoré, il va au front du Burkina. L'autre aussi au Mali. Lui aussi, il se déplace. Mais regardez Mamadi Doumouya, partout où il se déplace, on n'annonce pas auparavant. Il fait toujours des, vi des visites surprises. Vous avez vu Zerikouré Est-ce qu'on avait annoncé On a tous entendu le matin, le bandit est déjà à Zerikouré. Vous avez vu, Cancan. il a annoncé, il a été Non, parce qu'il a peur. Il sait qu'il peut être dans l'oiseau, ils vont faire descendre l'oiseau. L'AB aussi, on a prévenu, il a envie de faire un voyage aussi surpris. Surprise, donc, on a averti les gens, il n'ira pas là-bas aussi. Donc, donc, la famille, restons tranquille restons tranquille Inch'Allah, le bandit, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini pour ce bandit-là. Dieu seul sait le jour où ce bandit va partir. Attendez, je crois que toi le maudit là, tu n'as pas compris. Hein. Il faut que je te bloque ici. Le maudit de Christian là. Voilà, Tu es banné sur cette page, comme tu n'écoutes pas. Donc euh, la famille, restons patients. Dieu va faire le reste. Comment un criminel, un bandit, un hors la loi, comme on m'a dit, va nous parler de loi. Comment des criminels, des voleurs, ceux qui ont attaqué la présence, volé autant d'argent. Comment ce bandit là va nous parler de justice Comment des bandits vont nous parler de justice, des hors-la-loi Je vous ai dit, la seule solution, c'est la force face à ces bandits, ces narcos. Pensez de loi Ils utilisent la justice seulement pour, pour s'asseoir, pour traquer les gens. Comment un bandit en hors-la-loi Où sont les victimes du 5 septembre Où sont les corps des victimes du 5 septembre Attendez, toi, Ali, maudit, là, il est en bandit Donc, euh, la souffrance qu'il y a en Guinée aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai des amis qui étaient en vacances à Conakry, mais si on vous dit combien de fois, actuellement, la vie est devenue chère. Quand tu mets 14 000 personnes à la retraite des pères de famille, les filles de ces gens-là, ils ne peuvent plus rien dire à leurs enfants rester à la maison, c'est quand tu nourris ta famille que tu as le pouvoir de commander mais quand tu ne nourris pas ton enfant affamé, qu'est-ce que tu peux dire donc les filles là aujourd'hui regardez, remarquez à l'aéroport elles vont aujourd'hui, elles écrivent leur numéro sur des papiers les diaspo qui rentrent pour les donner mon frère, c'est mon numéro, tu peux m'appeler elles vont, elles sont bien habillées toi tu penses que non, c'est son cousin c'est son mari, c'est quelqu'un qui arrive non, juste pour chercher un homme c'est incroyable sans vous parler de ce qui se passe, dans les écoles privées aujourd'hui, les pervers du CNRD, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'exploiter les petites filles de 16 ans, 17 ans, ils finissent avec une, ils donnent 500 ou 1 million à celle-là, pour dire, envoie-moi une de tes copines. Oh, là c'est incroyable. ce si c'est pas une, une des filles de ces écoles-là. C'est incroyable. Parce qu'ils sont en train de voler l'argent du peuple, et en train de détruire les petites filles aujourd'hui dans les écoles. C'est incroyable ce qui se passe avec ces vauriens là Donc vous allez nous dire que le pays va avancer dans ça. On met les pères de famille à la retraite. Même les pensions, on ne les paye pas. Et vous êtes là pour dire que c'est la refondation. Les bandits, Mamadou Doumbouya, regardez à Kakimbo. Il a acheté les maisons qui étaient à côté. Ils sont en train de travailler là-bas, nuit et jour. Ça dit, lui, il va venir parler des biens des autres. Hein? Donc, euh, attendez, toi, le maudit aussi, je vais te bannir ici. Moi, je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Donc, euh, la famille, continuons le combat, continuons le combat, abat les bandits, abat Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai dit, même si les militaires veulent, des militaires patriotes, on n'a pas de problème. Mais tant que ces narcos sont là, Tant que ces narcos sont là, nous nous serons opposés à ces narcos. Ces bandits qui sont là, là. Des vauriens, tous des tonovides, des toccards réunis. Comment ceux-ci vont changer la Guinée Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. L'État doit créer de l'emploi, des conditions de l'emploi. Mais si des bandits viennent se vanter pour dire on a assainé le fichier... Le travail était déjà fini là-bas. Ils viennent prendre... Que, en record qu'eux, ils ont mis 14 000 personnes à la, à la retraite. Et aujourd'hui, ce qui est choquant, ce sont les étudiants, les boursiers. Voici encore, le président Fakonde, il a envoyé beaucoup de Guinéens à l'étranger pour des formations de six mois, d'une année, pour revenir en Guinée. Actuellement, ceux-ci sont bloqués. Leurs salaires sont bloqués. Le soi-disant ministre Yombuno que des, des, des des personnes qui ont abandonné leur poste. Pourtant, il y a des documents qui certifient qu'ils sont en formation. On bloque leur salaire. Et c'est au compte de l'État. Vous dites que l'État, c'est une continuité. Mais c'est incroyable. Ceux-ci sont un peu partout maintenant. Ils envoient des courriers pour dire « Non, nous sommes là au compte que, que c'est des gens du RPG. » C'est incroyable ce qui se passe. Ça dit ces cadres qui sont en formation, on dit non, c'est les cadres du parti. Je vous dis, c'est incroyable. La pire des bêtises, c'est ce qui se passe dans notre pays. Les gens sont à l'étranger, ils sont en formation, au compte de l'État. Non, aujourd'hui, on bloque leur salaire et on dit non, c'est les gens du RPG. Allons-y seulement, votre injustice là, allons-y. Allons-y. Parmi ces gens-là, il y a Malinke, il y a Peul, il y a Sousou, tout le monde, toutes les ethnies confondues. Si vous allez venir vous flanquer, que, que c'est les gens du parti, c'est bien. Et ils ne vont pas mourir. Ils vont souffrir, mais ils ne vont pas mourir à cause de vous. Tout est question de temps. Un ministre, toi, qui avais été radié de la fonction publique, pour mensonge, il travaillait pour les ONG, il a abandonné son poste pour les ONG. Le, le ministre Yonbuno qui est là aujourd'hui, il a été radié de la fonction publique. 90, je crois bien. Il a tout fait quand il a quitté les ONG. Il voulait revenir. Ils n'ont pas accepté. Tous ces, toutes les personnes qui étaient là-bas, il les a tous enlevés à la fonction publique. Des gens remplis de haine. Des gens sans niveau comme ça. là, que C'est eux qui vont changer la Guinée. Des gens comme Marc Yombouno. Toi, tu as été radié. On ne regarde même pas le CV des gens. On les prend par affinité, on les dit qu'au ministre, des vaurions comme ça, c'est ceux-là qui vont changer la Guinée. Mais allez-y aujourd'hui dans les départements ministériels. C'est-à-dire, vous prenez le ministre, presque toute sa famille, dans son département. C'est de lui laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous ai dit, il y a les trois jours à venir, dans 90 jours, on va vous révéler quelque chose d'un un ministère. Vous allez dire, non, ce n'est plus la peine. Il y a une bombe qui arrive, mais il y a 90 jours avant d'exploser la bombe. Vous allez comprendre que non, c'est du n'importe quoi en Guinée. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, Suleymane Diaby, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à Alassane. En tout cas, il est devenu une mangue. L'ancien condé merci à vous. Adja Galebari Cherif, merci à tout le monde, Suleiman. Et mon grand M.U. Mousto, merci à vous. La Merci à tous les combattants. Merci à mon frère Alexandre Pivi. Merci à Georgita Mariama bunda Merci à vous. Ouma MK. Merci à vous. Anseman Douti. Kamara, merci à vous. Merci à mon frère Mohamed Lamine Bangoura, bon l'enseigneur Keita, merci à vous. Ceux qui parlent, docteur Kassori, on vous dit, hein, ce n'est pas pour dire qu'il est suicidé. Lui, sa base même, c'est en route Guinée. Ceux qui parlent, docteur Kassori. Nous, après le président Fakonde, on vous a dit, c'est lui. Donc, nous, on n'est même pas pressés.